Bonjour, alors oui, le métier d'avocat, euh, plus généralement, parce que vous avez des spécialisations en droit public, droit privé, droit privé des affaires, etc. Vous êtes avant tout avocat, donc euh, votre métier c'est de euh, défendre des gens et j'ai envie de dire que euh, vous rendez service, vous êtes un prestataire de service au service de vos clients. Donc vous rendez des services et on peut se positionner de, en deux parties, en amont et en aval, c'est-à-dire... Vous avez une activité qui est une activité de conseil, donc ça c'est toute la partie amont. Donc les, les clients viennent vous voir et rencontrent des difficultés, vous allez les conseiller au mieux pour préserver leur intérêt. L'idée là, c'est d'éviter le contentieux, c'est-à-dire d'éviter que des problèmes se rencontrent à l'avenir. Par exemple, c'est les aider à rédiger un contrat, comme un contrat de mariage, ou les statuts d'une société, euh, voilà, tout, tout un travail préparatoire pour sécuriser juridiquement euh, la prise des, de décision de, de vos clients. C'est tout le travail en amont qui est très important parce que si vous faites un bon travail euh, de conseil, finalement, vous n'aurez pas de contentieux derrière. Et malheureusement, si vous, vous situez en aval, c'est qu'il y a eu une difficulté, ce qu'il y a le feu à la maison, et dans ce cas-là, euh, c'est la partie contentieux. Donc vous, vous assistez vos clients, vous, vous portez leurs intérêts, et vous défendez leurs intérêts devant le juge, si un particulier, un concurrent, une entreprise conteste leur activité et les attrait devant les juridictions. Donc là, vous êtes en défense de vos clients, vous êtes leur porte-voix et vous défendez leurs intérêts devant le juge. Donc dans les deux cas, que ce soit en conseil ou en contentieux, vous aidez des personnes dans les difficultés qu'elles rencontrent. Donc vous êtes quelqu'un qui apporte un service à vos clients pour résoudre des problèmes, parce que si les clients n'ont pas de problème, ils ne viennent pas vous voir, ils ne tapent pas à la porte de votre cabinet. Donc c'est défendre des gens, euh, pour défendre, porter au mieux leurs intérêts compte tenu de la situation euh, qui est présentée. Donc c'est une, une activité de service euh, en défense des, des personnes. Et pour ce qui est plus particulièrement du droit public, qui est une spécialisation donc, au sein de tout euh, le corps de métier des avocats, c'est une activité qui a trait à, à l'intérêt général. Donc euh, L'intérêt général, ce n'est pas la même chose que les intérêts particuliers. Hein. C'est un intérêt qui est porté par les personnes publiques, que ce soit les communes, les départements, les régions, la personne la plus connue. Euh, les, la personne publique la plus identifiable par les gens, c'est le maire, par exemple, le maire du village. Voilà. Euh, donc, euh, lui, il est en charge de l'intérêt général et euh, n'a pas les mêmes impératifs que les, les particuliers. Donc, le droit public, c'est la rencontre de cet intérêt général avec les intérêts particuliers. Et donc, euh, comme avocat en droit public, vous êtes soit en défense, soit euh, en demande, soit vous portez l'intérêt de la collectivité, soit d'une personne, d'une entreprise ou d'un particulier qui attaque la collectivité. Et euh, vous allez généralement devant le tribunal administratif, le tribunal administratif, cour administrative d'appel et conseil d'état, éventuellement, dans les cas les, les plus graves. Hein, voilà. Et tout l'intérêt de cette matière, c'est de, de faire la part des choses entre les pouvoirs de la personne publique et les intérêts particuliers, privés, qu'il faut défendre également. Hein. Par exemple, une mairie vous délivre un un permis de construire, donc vous autorisez à construire votre maison, bah, vos voisins peuvent contester la construction de cette maison parce que vous empiétez sur leur terrain, parce que vous avez vous causez un préjudice à leur, d'évaluer leurs leur biens, etc. Donc, il peut y avoir un contentieux là-dessus, on va regarder si la décision prise par le maire elle est légale ou pas, voilà. Hein, les principales branches de, du droit public c'est l'urbanisme, les marchés publics hein, et la fonction publique, donc tout ce qui est carrière des fonctionnaires, un peu le droit du travail mais appliqué euh, à la sphère publique. Voilà, c'est les trois principales branches, mais il y a aussi tout un travail d'assistance euh, des élus dans la vie communale par exemple le droit électoral, le droit des élections ça aussi c'est du droit public les pouvoirs de police du maire aussi voilà Alors les études suivies, donc moi j'ai fait une licence de droit donc général à l'Université Lyon 3, ensuite j'ai fait un Master 1 de droit public à Lyon 3 également, et un Master 2 de droit public des affaires à l'IDEA de Lyon 3, Donc c'est le cursus classique, pour ensuite passer le CRFPA, qui est l'examen d'entrée à l'école des avocats, l'école des avocats qui dure deux ans. Euh, deux ans de, de formation mi-théorique, mi-pratique, puisque vous avez euh, un peu plus de six mois de cours euh, théoriques, euh, juridiques, et plus d'un an de stage. Euh, donc il y a six mois euh, en cabinet d'avocat, et six mois dans euh, ce qu'on appelle le stage PPI, c'est-à-dire une autre structure qu'un cabinet d'avocat. Ça peut être une juridiction, ça peut être une entreprise, euh, ça peut être un service public comme euh, une mairie, une prison, c'est très varié, un tribunal, c'est vraiment très varié. Pour ma part, j'avais fait six mois... Euh, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui le défenseur des droits à Paris. Voilà. Donc le cursus classique, c'est un master de droit, master 2 en général, hein, et deux ans d'EDA. Vous pouvez aussi faire un doctorat, il y a une passerelle qui existe pour entrer à l'EDA, mais euh, ça ne concerne pas la majorité des, des étudiants. La majeure partie des étudiants passent l'examen après, le, après leur master 2. Alors ce qui motive, c'est de... C'est finalement ce que je disais au début, c'est d'aider les gens. C'est-à-dire que les gens qui viennent vous voir, ils, ils rencontrent des difficultés dans leur vie. Euh, parfois, c'est des difficultés très intimes euh, de leur vie personnelle. Par exemple, le, leur mariage se passe mal. Et malheureusement, ils doivent s'orienter vers un divorce, etc. Donc, ils viennent taper à la porte de votre cabinet pour vous confier des choses très personnelles. Euh, ils sont en situation de fragilité, vous pouvez aller les voir en garde à vue parce qu'ils ont été euh, interpellés par la police, parce qu'ils ont eu une difficulté, etc. Ça peut arriver dans la vie. Et donc vous allez les voir dans la cellule et vous discutez avec eux, vous les rassurez. Donc y a la motivation, on la trouve là finalement, dans l'aide qu'on va apporter euh, aux clients chaque jour. Même si c'est des dossiers techniques, même si ça paraît théorique, même si c'est des choses qui sont écrites, qui prennent des, un travail de l'ombre, qui n'est pas mis en lumière, qui n'est pas l'écran de plaidoirie qu'on voit souvent en droit pénal, on apporte une aide et une assistance à nos, à nos clients. Et donc ça, c'est une motivation qu'on va trouver de toute façon dans tous les dossiers, même si le dossier n'est pas très intéressant, parce qu'il y a des dossiers plus techniques que d'autres. Au final, on, on, rend, euh, on rend une aide à, à quelqu'un, on le conseille et on le défend. Et l'acmé de ça, c'est quand on porte la défense de la personne devant, le, devant les juridictions, puisqu'on parle à sa place et qu'on est dans le tribunal pour défendre les intérêts de la personne, où là, vraiment, on trouve du sens au métier. Donc la motivation, elle est là. C'est une activité, bien sûr, qui n'est pas bénévole, mais où on rend quand même un service aux gens, on les, on les aide à résoudre leurs problèmes, et on peut trouver du sens là-dedans. Oui, alors pas, pas nécessairement. Euh, je pense que quand euh, on est jeune étudiant à l'université, euh, euh, finalement on a cette image de l'avocat pénaliste, un peu à l'ancienne, euh, des grands procès d'assises, euh, qui va faire des grandes plaidoiries, de l'oralité, etc. Et, euh, alors cette image, elle peut correspondre euh, toujours, pour ceux qui font du droit pénal exclusivement, mais... Pour la grande majorité des avocats, euh, voilà, on n'est pas, euh, on pas de, dans les tribunaux chaque jour, on ne plaide pas chaque jour. Il y a tout un travail qui est euh, un travail de préparation des dossiers, qui est un travail sur ordinateur, etc., qui n'est pas le plus passionnant, voilà, donc qui n'est pas finalement l'image qu'on se fait du métier. Hein. Mais euh, les deux vont ensemble, c'est la, la différence entre la théorie et la pratique. Hein. Euh, vous ne pouvez pas faire de grandes plaidoiries si vous ne les préparez pas. Euh, tout ça, ce n'est pas possible. Il y a une part d'improvisation, mais euh, l'improvisation, ça se prépare aussi hein, dans, dans notre métier. Donc oui, j'avais peut-être cette image de l'avocat pénaliste et je me suis rendu compte très rapidement, notamment par, par mes stages, que qu'aujourd'hui, euh, voilà, ce n'est plus vraiment comme ça. Mais il y a des choses qui, où je ne suis pas surpris. J'avais cette idée de porter la défense de, de mes clients, de les assister au mieux, euh, voilà, de ne pas mentir. Parfois, on peut faire preuve de mauvaise foi, mais naturellement, ça fait partie du métier, mais de ne pas mentir, de faire au mieux en gardant des valeurs et des principes pour exercer mon métier au mieux dans les intérêts de mes clients, voilà, en fonction des dossiers qui me sont présentés. Alors oui, c'est sans doute nécessaire de rapprocher l'entreprise de l'université, mais il faut faire attention avec ça, parce que l'idée qu'il y a derrière, c'est de faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Parce que les étudiants sont à l'université, ils ont des connaissances théoriques, et il ne faut jamais oublier que derrière, ils doivent trouver un emploi, s'insérer dans le monde du travail. Donc nécessairement, en rapprochant l'entreprise de l'université, on va créer des ponts, entre le théorique et le pratique, et faciliter leur insertion dans la vie réelle, dans le monde du travail. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on peut vite basculer dans un travers qui est l'entreprise qui va euh, finalement euh, façonner l'enseignement à, à sa manière, c'est-à-dire suivant ses besoins, c'est-à-dire empiéter finalement sur le travail de l'université pour teinter euh, de, de trop de pratiques les connaissances théoriques. Donc moi, je, quand même, euh, je mettrais quand même un garde-fou en disant que l'université elle est quand même là pour transmettre du savoir fondamental aux étudiants, des connaissances théoriques, Sachez que si vous avez des connaissances théoriques solides, si vous êtes brillant, euh, si vous êtes intelligent, vous pourrez vous dépêtrer de toute situation professionnelle et j'aurai aucune inquiétude pour votre insertion professionnelle. Donc l'important, c'est de, de garder des connaissances fondamentales, ce qu'on appelait antérieurement les humanités. Hein. Euh, donc il ne faut pas trop professionnaliser euh, l'université hein. donc il faut faciliter l'insertion professionnelle mais il ne faut pas trop céder sur les connaissances euh, théoriques donc c'est un subtil équilibre à, à trouver entre les deux pour pas euh, que les, les diplômes perdent de leur plus-value parce que si euh, on façonne un diplôme euh, en fonction d'une entreprise donnée. Ce n'est pas dit que l'entreprise donnée, demain, elle soit encore là. Peut-être qu'elle va faire faillite, on ne lui souhaite pas, mais peut-être que ça peut arriver. Et auquel cas, les étudiants, avec un diplôme trop spécialisé, seront euh, en difficulté pour euh, aller vers d'autres entreprises, etc. Donc ça peut être euh, dangereux. Hein. Donc garder l'idée que l'université, elle transmet du savoir fondamental et elle est là pour rendre les étudiants intelligents, le plus intelligents possible. Et ensuite, l'institution professionnelle, c'est autre chose. Moi, je pense que quelqu'un qui est brillant et qui est intelligent, il s'insérera très facilement dans le, la vie professionnelle. Hein. Il n'aura pas de difficultés. En, en revanche, quelqu'un qui est trop spécialisé, il aura du mal à redevenir généraliste. Il hein. ne faut pas trop se corneriser tout de même. Et pour ce qui est euh, des stagiaires, effectivement, oui, j'ai déjà pris des stagiaires, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrivera aussi à l'avenir. Euh, c'est important, moi j'ai fait des stages moi-même, ça permet de se rendre compte de déjà le métier qu'on veut faire, puisqu'il faut se poser la question pas de ce que je peux faire, mais ce que je veux faire. Hein. Aujourd'hui j'ai l'embarras du choix, euh, finalement avant c'était pas forcément comme ça, mais vous avez des, dipl des diplômes un peu sésame qui vous laissent beaucoup de possibilités, mais il faut vous demander euh, ce que vous voulez faire, quel est le métier qui moi me correspond. Ça c'est une question difficile, mais il faut se confronter, il faut être face au miroir en fait si vous voulez, il hein. faut vraiment prendre sa décision et savoir euh, où vous voulez aller. Et donc les stages, ça permet comme ça de voir hein, l'appétence que vous pouvez avoir pour tel ou tel métier. J'ai pris des stagiaires, aujourd'hui, au, par rapport au contexte qu'on rencontre aujourd'hui et, et par rapport à nos locaux, on a plus de difficultés à en prendre, donc on n'en prend pas actuellement, mais c'est pas dit qu'à l'avenir, on n'en prenne pas à nouveau. Alors moi, les conseils que je donne aux étudiants, donc je, ce que je donne à mes étudiants, à moi généralement, c'est de ne pas oublier euh, le monde réel. Hein, C'est-à-dire qu'à l'université, vous avez des connaissances théoriques, on vous apprend le plus de connaissances théoriques possible. Vous avez des grands principes, grands principes juridiques qui viennent euh, de, des années antérieures, des, parfois c'est un peu poussiéreux, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces principes-là, ils sont toujours aujourd'hui en vigueur et qui s'appliquent dans le monde réel. Donc il ne faut pas oublier de suivre l'actualité. Il faut suivre les, lire la presse, lire les revues juridiques, mais aussi la presse généraliste. L'idéal c'est de lire un quotidien vraiment tous les jours. Vous êtes au fait, mais vous pouvez aussi aller sur des hebdomadaires et avoir une grille de lecture en fonction des événements d'actualité. Euh, j'analyse ça euh, juridiquement. Par exemple, la crise des gilets jaunes explose. Bon, bah là, vous avez euh, la presse généraliste qui va en parler. Mais vous, votre ligne de lecture, c'est de dire j'ai d'un côté la liberté de manifester, la liberté d'expression, et de l'autre côté, les, les impératifs de l'ordre public. Et comment les deux se rencontrent et la confrontation entre les deux. Donc, j'analyse ça avec euh, un vernis juridique. Et je ne fais pas une analyse de comptoir, si vous voulez, de cette crise, comme on peut le voir sur les chaînes de télévision. Donc, c'est euh, sortir du tout théorique pendant ces études pour réfléchir sur des cas concrets et il y a beaucoup d'exemples, chaque jour on en a dans, dans, dans tous les domaines du droit, euh, prendre ces cas concrets et appliquer une lecture juridique. Quels sont les principes euh, qui s'appliquent Et pour ce qui est de, de la vie professionnelle, ils le verront lors des stages, mais c'est surtout euh, voilà, ne pas oublier qu'il y a des connaissances théoriques, à, à cette fois-ci à l'envers, à appliquer, c'est-à-dire à garder ces principes et les appliquer dans, le, dans chaque cas concret. Pas oublier que on, les clients vont parler beaucoup, mais identifier les problèmes de droit qui se posent, faire le tri entre ce qui est intéressant juridiquement et ce qui n'est pas intéressant, et identifier le problème, un peu comme un cas pratique, mais en réel, le problème rencontré par la personne et proposer une solution juridique. Voilà le conseil que je peux donner aux étudiants.